Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des serveurs Minecraft donc de 1.8 à 1.14 très facilement et sans vraiment aucune difficulté. Je vous montrerai également en deuxième partie de cette vidéo comment permettre à vos amis de rejoindre votre serveur qui sera hébergé sur votre ordinateur par exemple. Donc commençons sans plus tarder avec la création des serveurs Minecraft. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, à aller voir mes autres vidéos qui peuvent peut-être t'intéresser également. Et à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir comme prochaine vidéo etc merci donc tout d'abord nous allons nous rendre sur genesis-mc.fr vous avez un lien dans la description qui vous ramène directement sur le site et on va se diriger dans la catégorie ressources dans les ressources on va pouvoir télécharger les serveurs minecraft de 1.8 jusqu'à 1.14 pour ce faire rien de plus simple on a juste à choisir notre version moi par exemple c'est 1.14 on clique ça nous offre une nouvelle fenêtre où il faut venir valider Passer la pub en fait. Ensuite vous allez être redirigé vers Mediafire. Et à partir d'ici vous pourrez télécharger le serveur. Donc on clique pour télécharger. Le serveur est en train d'être téléchargé. Donc on va attendre un petit peu. Du coup voilà maintenant que notre serveur est téléchargé. On va venir le récupérer et le placer sur le bureau. Vu que c'est un fichier qui a été compressé, il faut utiliser WinRAR ou alors un, un autre euh, des zippers, on va dire, pour venir extraire le fichier. Et on a maintenant notre serveur. On va venir ouvrir le dossier serveur 1.14 et on va juste venir cliquer sur « Start ». C'est le petit fichier qui va euh, lancer votre serveur en fait. Et donc voilà, là le serveur est en train de se lancer, il est en train de décompresser tous les fichiers. Petite euh, information pour vous, les serveurs qui sont proposés sur Genesis, ce sont que des serveurs des versions euh, classiques on va dire. C'est à dire 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. C'est pas les versions par exemple euh, 1.14.4 ou 1.8.9, des choses comme ça. Si vous souhaitez avoir des serveurs euh, par exemple 1.14.4 qui est la dernière version, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je un peu tout ça, je ferai une liste par rapport à chaque version de Minecraft qui existe et ça sera peut-être plus simple pour vous pour créer euh, votre serveur. Une fois qu'on a le message « Done euh, » avec un nombre de secondes juste à côté, c'est que notre serveur est maintenant en ligne, en local. On va pouvoir venir le rejoindre sur Minecraft en allant dans la partie multijoueur. On vient cliquer sur « Nouveau serveur » et on va ajouter « Local Host ». On clique maintenant sur « Terminer ». Et voilà, on a notre serveur qui peut être rejoint. Du coup, on se connecte au serveur. Voilà, je suis connecté sur mon serveur. Alors, comment voir ça Ici, on voit euh, « Natol euh, is euh, logged ». Donc, ça veut dire que je me suis connecté, en fait. Et on peut venir jouer maintenant. tuer euh, des vaches, par exemple. Jouer, découper des arbres. Euh... <rire> jouer à Minecraft, quoi. Classique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite commande pour que vous ayez euh, l'accès libre et total à votre serveur. Donc sur la boîte de commande juste à côté, vous allez venir marquer OP ainsi que votre pseudo. Donc OP Natol pour ma part. Voilà, Natol le super euh, made, Natol le server operator. Ça veut dire que je suis maintenant administrateur du serveur. Et je peux venir taper des commandes du style game mode créative. Allez hop et on peut fly après. du coup voilà ça c'est pour pouvoir jouer en local maintenant on va voir comment ouvrir votre serveur euh, à vos amis par exemple pour qu'ils puissent rejoindre depuis chez eux donc on peut se déconnecter on n'a plus rien à faire là dessus maintenant on va se rendre sur notre box internet donc pour vous connecter à votre box vous allez juste à taper dans la barre de recherche de google ou alors de votre navigateur internet 192.168.1.1 après avec d'autres box ça diffère mais normalement le plus souvent c'est celle-ci. On vient ensuite se connecter en administrateur sur la box et on va dans Réseau V4 NAT ou alors redirection des ports. Ici, on va pouvoir placer des règles permettant de rediriger des connexions entrantes sur votre serveur. Du coup, on va créer une règle. Cette règle, on va d'abord lui mettre un nom. Ensuite, on va venir choisir le protocole, donc soit TCP, soit UDP, et nous, on va choisir les deux. Le type, on a soit port, soit plage, et nous, on va prendre un port spécifique. Ce port, justement, c'est le 255-65 qu'on va mettre exactement pareil dans le port de destination. Et l'IP de destination, c'est l'IP de votre ordinateur sur le réseau local. Pour trouver cette IP, il n'y a rien de plus simple. Vous faites un Windows R, vous tapez CMD, vous faites Entrée et vous allez venir taper IP config. Vous faites ensuite un Entrée et vous allez rechercher carte Ethernet, juste ici. On vient ensuite voir IPv4 et on a notre IP juste ici qui est 192.168.1.38. Donc on retient le dernier chiffre qui est 38, on peut fermer et on va mettre ici 38. Si vous avez peur de faire ça, euh, vous avez souvent une grille à côté qui vous affiche tous les ordinateurs ou les périphériques qui sont connectés à votre réseau. Moi, on voit que je suis le seul qui est connecté en ce moment même. Et du coup, vous pouvez venir sélectionner. Moi, je sais que c'est Echo, mon ordinateur. Il est juste ici, il est relié en Ethernet via le LAN 2. Et on va cliquer sur « Valider » et ça remplit automatiquement. On vient ensuite vérifier que l'activation est bien cochée et on clique sur « Plus ». Du coup, voilà, on vient de créer une règle permettant aux utilisateurs externes de rentrer dans notre serveur mais du coup maintenant comment partager son serveur à d'autres Eh bien il vous suffit juste de transférer votre adresse ip pour transférer votre adresse ip rien de plus simple vous avez juste à aller sur mon ip.net et vous avez ici affiché votre adresse ip bien moi, elle est cachée parce que j'ai pas envie que vous ayez tous mon adresse cette adresse ip vous pouvez la récupérer aller dans minecraft ajouter un nouveau serveur et taper celle qui est affichée. Donc moi je prends un exemple qui peut être 59, 126 .78. Je sais pas moi, 50, 65 et quand vous avez cliqué sur terminer, ça va vous ouvrir un serveur, etc. Mais bon, on est d'accord que euh, ce type d'adresse là, c'est pas forcément le plus professionnel et le plus beau. Ce que je vous propose moi, c'est de changer cette adresse et avoir quelque chose de bien et de propre à envoyer à vos potes. Donc pour ce faire, on va retourner sur Genesis et on va descendre un peu plus bas. Voilà, on a un petit formulaire qui demande si on veut obtenir une adresse IP pour son serveur minecraft comme ce mignon on a trois champs à remplir donc le nom avec le pseudo, moi je vais par exemple mettre Natol. L'adresse mail, vous mettez une adresse mail euh, exacte, pas une fausse parce que sinon vous ne recevrez jamais la réponse pour votre adresse. Moi par exemple je vais noter mon adresse, voilà. Et en dessous, vous avez le sujet de votre demande. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire dans ce format là, suivez-le bien pour que vous n'ayez aucun problème lors du traitement de votre demande. Vous allez d'abord marquer IP en majuscule avec des petits espaces et des petits points. Vous venez sur mon monip-net donc le lien est dans la description. Vous sélectionnez votre adresse, vous faites un contrôle C et vous venez la coller juste ici. Ensuite, vous sautez quelques lignes et vous mettez nom de mon serveur par exemple, et vous venez indiquer le nom de votre serveur que vous voulez. Pour ma part, j'ai envie que mon serveur s'appelle Banana. Et ben voilà. Si vous faites juste ça, c'est-à-dire ces quatre choses, votre nom, votre adresse mail, votre adresse IP, ainsi que le nom que vous voulez pour votre serveur, vous avez 100% de chance que votre demande soit traitée. Parce que souvent je reçois des mails, il n'y a pas l'IP, il n'y a pas de nom du serveur, je reçois juste un bonjour, je veux une IP. Ça, ça ne sera pas traité, et vous recevrez un refus de notre part et qui vous demandera de recommencer le formulaire. Donc je vous invite vraiment à suivre ce schéma-là. C'est très important. Si vous voulez que votre demande soit traitée dans les bonnes conditions. Une fois que cela est fait, vous avez juste à cliquer sur « Envoyer votre demande », ou alors vous pouvez même écrire un petit message, par exemple euh, « Salut, euh, j'adore tes vidéos ah, ». Bon, je ne sais pas écrire. Hein. Voilà, vous pouvez écrire des petits messages, expliquer le but de votre serveur, etc. Du coup, on a tout rempli, on est sûr que c'est bon, on clique sur « Envoyer votre demande ». Et voilà, on reçoit un petit message disant « Merci Nathol, votre message a bien été envoyé. » Maintenant, il vous reste plus qu'à attendre une réponse de notre part. Dans le mail que vous recevrez, vous recevrez en gros votre adresse, pour pas que vous vous trompez. Et donc, vous aurez l'adresse de votre serveur. Moi, je voulais que le nom de mon serveur, ça soit « Banana ». Et du coup, dans le mail que je vais recevoir, je recevrai quelque chose comme ça « banana.genesis-mc.fr ». Et du coup, voilà on va recevoir quelque chose du type comme ça, c'est-à-dire le nom de votre serveur. Par exemple, si je voulais que mon serveur, ça s'appelle pain, eh ben, vous recevrez pain.genesis-mc.fr. C'est tout simple et vraiment, ça fait quelque chose de beaucoup plus professionnel pour vous. Une fois que c'est fait, vous pourrez vous connecter sur votre serveur avec vos potes à distance en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de détailler un maximum sur tout le processus à faire dites moi dans les commentaires si vous voulez euh, des vidéos un peu plus détaillées sur les serveurs sur comment gérer un serveur ajouter des plugins euh, faire de l'administration un petit peu c'est très intéressant et ça, et ça peut peut-être aider quelques-uns donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à aimer la vidéo aussi et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt salut